dédicace aux écrans bleus Et au bug dans la matrice Bug dans la matrice Inadapté pour peu qu'on insiste Même inadaptable Bug, bug, erreur, système Inadapté Dès lors s'il t'aime D'in à la table et bien d'autres Erreur, système Aujourd'hui il est sous Hier aussi, il est rôti, et sans sou, il s'en fout, il est rincé, il est rincé Et il sait que ça sent le roussi, chic, chique son pain rassis, en espérant qu'il rassasie Il avait un taf hier, peut-être avant, mais a rendu son tablier Il lui plaisait peut-être à vendre, il suivrait peut-être le vent Peut-être pas, il ne savait, pour être franc, combien le vent peut-être un poids Le mauvais pif, ça noie le chagrin, et puis ça nourrit, s'en empifre Il fait froid, ça craint, il veut pas mourir, mais il Vivre non plus, plus comme ça. Mais ici, quand on est confus, on s'en prend qu'à soi. Pourtant, pas eu son mot à dire. Et maintenant, il s'en fout, ça tombe bien. On se passe aisément de la vie d'un fou. C'est pas là qu'il voulait grandir, mais c'est là qu'il s'embourbe. Black qui s'est sans fil, et tant pis, il a raté son tour. Inadapté pour peu qu'on insiste, même inadaptable. bug, bug erreur, système inadapté. S'il t'aime, dîner à la table et bien d'autres Il veut pas de ce système, mais le système veut pas de lui non plus On dit qu'il récolte ce qu'il sème, toi quand diras-tu Grandir dira à peine, vouloir se faire tout petit Pas assez de sang dans les veines pour la gloire de ses outils Valeur travail, mais pour qui Pourquoi Dois leur ta graille, ouais ta vie et tes choix et tu veux quoi encore des baffes Pendant qu'on cause de toi en force de taf Parce que t'es rien d'autre Un peu trop sensible pour les uns, un peu ton sens eux Un peu trop sensé pour les siens, un peu consciencieux Les uns peu consensuels, les plus forts qui volent tout C'est un peu consensuel de se comporter en vautour Et les autres... <rire> Il le voit pas, il aimerait se dire que c'est de sa faute, préférer que ce ne soit qu'un choix. Et pour accéder au conseils que le sommeil porte à vue, il compte le nombre de portes qu'il ouvrira plus. Inadapté pour peu qu'on insiste, même inadaptable, bug error, système inadapté. Dès lors, s'il t'aime table et bien d'autres, s'il n'y a pas de place pour tout le monde. Il a pas de place pour lui, s'il n'y a pas de place pour lui, il a pas de place pour moi. S'il n'y a pas de place pour tous dans leur monde de fou, qu'apporte le plat de patte qui bouffe. Ouais, ce sera sans nous, s'il n'y a pas de place pour tout le monde, il a pas de place pour lui. S'il n'y a pas de place pour lui, il a pas de place pour toi. S'il n'y a pas de place pour tous dans leur monde de fou, qu'importe le plat de patte qui bouffe. Ouais, ce sera sans nous, inadapté. Pour peu qu'on insiste, même inadaptable, bug, error, système, inadapté. Dès lors, s'il t'aime d'inadaptable et bien d'autres erreurs, système inadapté. Bubble, erreur, système inadapté. Inadaptable, Bubble, erreur, système.